Étape 04. Ajoutez des tags dans vos images. Allez dans la gestion des médias dans votre CMS WordPress. Avant de commencer, je vous conseille de supprimer les images dont vous ne vous servez pas. Cela permettra déjà d'alléger votre site. Ensuite, prenez vos images une par une puis remplissez les champs suivants. Texte alternatif. Le texte alternatif est important pour le référencement car c'est lui qui est analysé par les moteurs de recherche. De même il est utilisé en accessibilité pour les personnes malvoyantes n'oubliez pas de le remplir. Titre C'est le texte affiché lors du survol de l'image. Le titre n'aura pas d'impact sur le référencement mais seulement sur l'accessibilité notamment pour les personnes ayant un handicap visuel. Pensez donc à renseigner ce champ avec un titre court mais explicite il devra être différent de ce que vous mettez dans le texte alternatif. Légende C'est le texte qui s'affiche sous l'image La légende doit apporter les informations supplémentaires ou doit être orientée de manière plus marketing. Description Champ facultatif pour le référencement.